Ah, bah, ça c'est pour sauvegarder, attends. Bon, on sauvegarder. Ouais, on va sauvegarder. <rire> Putain! Mais <c 'est... rire> je veux sauvegarder la dernière des dernières! <rire> Le mec chiant! <rire> c'est bon! C'est Mais... la con ta mère, la Nitro! <rire> Ah d'accord, c'était cru que l'autre Maintenant raconte l'histoire Arka euh, alors, en fait, le truc, ce qui vient de se passer, c'est qu'en fait, je sais pas pourquoi Kirby et Mario, ils ont voulu, te, ils ont voulu se foutre sur la gueule. Et euh, il se trouve que Kirby a gagné, parce que Kirby, c'est le meilleur, bien sûr, euh, tout le monde le sait. Puis là, il y a des méchants qui sont arrivés parce qu'ils avaient pas les, les bonnes coups. Et ils ont ils ont voulu nous faire chier avec euh, leur mauvaise cause, Et euh, du coup, je sais pas pourquoi, ils ont... Ils ont, ils ont... Je sais plus la suite, j'ai oublié. J'ai oublié l'autre texte Ah oui, non, ils ont... Ils ont emprisonné les waifus, là, et puis voilà, il faut les sauver, et puis voilà. Et puis on les a sauvés, tu peux dire à toi aussi. Ah oui, c'est vrai qu'on en a sauvé une, Et après, il y a le combattant Wario, là, qui est venu avec son gros gun, là. Et puis voilà... Et voilà, le jeu commence à arriver du cul, merci la connexion. Oh non, c'est l'explosion de la mauvaise cour. Oh! Un autre personnage maman. de la 3DS! <rire> maman? Tu seras un DLC, maman, j'espère! Oh putain! Oh la bonne cause, c'est ça! La bonne connexion! Oh ah non, j'ai suicidé, yes! <rire> ouais! Ouais! Ouais, elle est un peu bugué là! Ouais il avait un peu bugué quand même! <rire> Putain je suis encore jaune je... Attends attends <rire> Je vais mourir oh. oh non le vaisseau de la mauvaise co Vous nous envoyer plein de virus dans la gueule Tenez moi oh voici... pas les virus Tiens tenez voici de, du SFR <rire> Non pas SFR <rire> Bonjour bienvenue dans le service clientèle de SFR <rire> Attends je vais... Ah ouais. je vais le faire Aïe ouais, Attends n'attaque pas Vas-y Tiens, tu es mon pokémon. Aye, oh Attends, je regarde s'il y a pas un truc en bas. Il y a pas de truc en bas. <rire> il y a pas de truc. <rire> non. <rire> non. <rire> non. <rire> ah <rire> oui, On va leur niquer leur mère. <rire> on va niquer leur connexion. La mauvaise grosse ça va. On ah. a gagné. Oh, Mais non. regarde, il y a un qui essaie de le voler ses sources <rire> Ouais, Kirby essaie là. Yes. On va baiser <rire> Mais dis donc cette position... Pas euh, inverse normalement <rire> C'est l'homme qui se chevauche Oh non <rire> Et ça à ce moment que Corbia a oublié qu'il avait un jus d'orange à prendre <rire> pa, pa, pa, pa, pa, pa. Que Super ce, ce, cette petite séquence de gameplay Tiens, prends oh ça no. numérique. va no. un numérique Oh shit! Euh... J'aimais beaucoup ces 10 secondes de capelet! <rire> C'était Oh la tête de Kirby Oh! Pendant oh ce temps. Il y a du drift! <rire> Team merdeux! Salut à tous les gamers! C'est JOE et... <rire> Suppositoire! Et salut tout le monde, c'est Kirby54! <rire> putain! Il a changé, putain! Ah. Oh. Oh. Aïe! Oh! Uh. Aïe! Attends! Oh euh, la porte! Ah, ah non! Si. Ah non! <rire> ouais, on a eu les nuggets! <rire> on a eu <mis> les nuggets! Aïe <rire> aïe on, on aurait dû lancer sur lui parce que. Mais <rire> Mais putain! <rire> On sait pas que ça allait nous tuer. Attends, je t'ai mis un, un coup de poing un... <rire> <rire> Oh no! Attends, t'as oh. un peu l'électricité tu risques de mourir, toi. <rire> J'avoue. Renard. On dirait une scène porno tissée. <rire> <rire> J'avoue. <rire> Oh merci Fox, vous faites vraiment du bien! <rire> C'est dégueulasse tout ça! Vas-y, je vais prendre le renard! Oh putain! <rire> C'est surtout la gueule qui l'a dit con! J'avoue! <rire> J'ai pas de texte, du coup je fais que des gars! <rire> je comprends rien le singe! Oh. Ah! Il m'a embrassé! Oh il te suce! Attends, il y a un truc à sucer. Voilà Ah non C'est ah tu... un jeu avec ma queue. Oh putain <rire> Ah c'est pas mal comme technique Ouais, on a battu cet horrible pose là. Tiens, enculé Oh non, j'ai cassé Oh shit C'était un quai Non Il a voulu jouer au Tonky Con <rire> Ah Un oui. Jurassic Park <rire> Ça a changé Jurassic Park dis donc En plus comment un gamin peut se coincer la jambe ici ouais. C'est plutôt... Il doit se rentrer la jambe lui-même parce oui, que... Oui voilà c'est ça Pour can't It can be, it can free, ah oh mmh, lequel je vais prendre Le petit blondinet ou le noir Ou le noir <rire> le noir Bon on ouais, va chercher l'autre là, le blondinet Mais c'est un peu plus une tapette, ça devrait marcher <rire> non Pirouette Il est content. Je suis mort. <rire> Et maintenant je me retrouve encore tout seul. <rire> putain. Oh Qu'est-ce que t'as fait la petite course J'ai tué. Les de Pokémon, ça marseillais marceillé. Voilà. Oh Il a vomi. Putain t'as entendu le bruit comment il fait Squats. J'ai chassé un Pokémon mignon de niveau Oh putain, qu'est-ce qui se passe ici Oh, dégage, toi <rire> bon. Oh, alors toi! <rire> tu as fini le balance Mais comme ça oh, Allez, dégage, poti, tu me casses les couilles, là Genes a récupéré... Monsieur, est-ce que je peux venir avec vous, s'il vous plaît Mais putain Et pendant ce temps-là, dans le château de Camelot, la guerre se fait rage entre savoir s'il y aura un film ou non de cette, de cette série. <rire> et là, nous avons les, les M6 qui commence à le jeter une bombe Oh, ils vont pas attaquer mon château, les. <rire> ils vont pas attaquer mon chantouli! Eh! Ouais! Bon, oh, attends, vaut mieux avoir ça pour voilà, la serre qu'une épée! <rire> c'est ça! Ouais, the... Mais je sais pas ce que c'est bazar! Ouais, qui tue de? <rire> On oh, va c'est à Marseille, lui aussi! <rire> ouais! Euh. Pfff! <bouf. rire> ouais! Tu viens tout de <rire> suite? Oh putain <rire> Ouais j'ai très chaud là. Non arrêtez m'attaquer. Je suis le prince de Fire Emblem. Et en plus j'ai des histoires de sexe très compliquées. Non mais en vrai en plus j'ai vu une vidéo où, par exemple il y a un mec qui disait que par exemple il y a des gens qui pensent que Marc c'est lui. Ah bon Comme pour Link. Ah oui alors Link non. <rire> Ça c'est sur les Et attends encore pire. Mr Game Watch. Oh putain lui. euh... Oh ah, la meilleure séquence du jeu. Ah ouais. Oh je vais tout taper. <rire> oh attention Costa. Ok, ça va t'as le droit de passer. Costo Oh maman oh. <rire> J'ai eu la pâche, j'ai le chronome Oh Un bléro c'est en blaireau. Enculez Enculez Enculez Enculez en Enculez Allez, c'est à moi <rire> Oh, la douzaine épée Excalibur T'as envie de limiter Link hein. <rire> On dirait que c'est un pas... Marseille lui aussi. <rire> <rire> Mais putain, j'allais dire, ne fais pas le Marseillais <rire> Et pendant en ce temps-là... Ah, je suis un grand clore Dieu... Hein. <rire> J'espère que je vais être bien payé pour moi, ça. Oh qu'est-ce oh, qu qu'il veut lui Oh, dors, Et... dors petit. Quoi Enculé. Oh putain, c'est quoi ça Enculé. C'est violent. Oh attends, un scénario très important. Qui peut bien savoir Oh, mon le sa... sec. <rire> AHHHHH! <laughs>